Nos vies sont faites de voyages, de rencontres, de surprises et parfois d'évidences. Dans cet épisode, nous allons vous révéler comment nous avons attrapé le virus du voyage. Vous voyez le camping-car dans le rétroviseur C'est une petite surprise, c'est la présentation de gens un petit peu importants pour nous. Voilà, on y est, ici c'est nous, mais ça vous l'aviez reconnu n'est-ce pas Et derrière nous, il y a une autre famille de voyageurs. Et pas n'importe lesquels, ils appartiennent à la famille des grands voyageurs, pas ceux qui prennent des avions non, ceux qui voyagent par leurs propres moyens. Et qui dit grand voyageur dit aussi gros appétit, ça valait bien un barbecue sous le soleil printanier. Voit ce qu'il peut, ce qu'il veut. Le, le Minotaur, voilà. Le Minotaur à gauche, et puis en face, ben, sa fiancée. Et puis derrière, Zeus, qui est en train de. Au-dessus. Il y a un mec qui n'a pas l'air content, là. Avec les... Bon, vous l'avez compris, ces deux-là n'ont jamais cessé de rêver. Le goût pour la cuisine, c'est eux aussi. Et à 80 balais, ils ne rechignent ni sur la côte de bœuf, ni sur les voyages, puisqu'ils viennent de passer encore quelques mois en Espagne au volant de leur camping-car. Pour tout vous dire, on ne se voit pas très souvent puisqu'ils sont en voyage 6 mois de l'année et le reste du temps en Corse, alors l'occasion et la météo étaient trop belles pour les emmener pique-niquer au lac des Olivettes près de Vaillant, une petite commune proche de chez nous qui abrite un restaurant étoilé mais ça nous en reparlerons ultérieurement. Le temps de mettre les bras à chauffer et on peut déplier le haut vent pour la première fois et on découvre le nouveau système des attaches de verrouillage des piquets. Et on a même des barres pour rigidifier l'ensemble. Une astuce. Allez, je ne vous fais pas plus attendre pour vous présenter mon papa et ma maman. Qui Bonjour papa-maman Bonjour oh oui. voilà on est là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vais vous présenter mon papa et ma maman bah Parce que le virus du voyage, c'est eux qui nous l'ont inoculé. Euh, mais je crois qu'il va nous raconter ça un peu, un peu mieux que nous. On va essayer de le faire dans le sens un petit peu en, en marche arrière. Alors Depuis combien de temps vous voyagez en camping-car enfin, En gros, 10 ans. 10 ans que vous avez un camping-car ouais. On en est au deuxième camping-car. Celui-ci, c'est le deuxième. D'accord. Qu'est-ce que vous avez parcouru comme pays avec le camping-car Oh ben, pas grand-chose, <rire> finalement, <rire> en dehors, ben un peu la France évidemment, l'Espagne et le Maroc principalement. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir euh, aller au Maroc euh, aussi souvent ben, c'est que je suis né là-bas déjà d'une part, donc j'ai des attaches sentimentales disons, du Maroc, et je ne connaissais pas tout du Maroc, donc j'ai voulu enfin le connaître avec un moyen de locomotion facile c'était le camping-car alors jusque là vous allez me dire rien d'extraordinaire euh, ils partent en camping-car ils vadrouillent, ils voyagent, ce qu'ils ne vous disent pas c'est qu'ils vivent en Corse le restant de l'année donc le camping-car vadrouille aussi en Corse euh, ce qui est pas toujours, toujours tout, tout simple hein, si vous connaissez un peu les, les routes de Corse mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une autre histoire avant le camping-car. Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous n'ayez un camping-car Finalement, c'est celle que je préfère. <rire> C'était le bateau. On a été navigateur pendant en navigation propre pendant 16 ans. Et on, était... on a vécu sur un bateau pendant 20 ans. Avec mmh. ça, on a essayé de faire un tour du monde. On a fait ce qu'on a pu. Et finalement, ben, on a parcouru quand même plus de 30 000 milles, ce qui représente pas mal de pays de visiter et des souvenirs inoubliables. Donc Vous voyez quand je vous parlais du virus euh, du voyage, ben, voilà, voilà d'où il vient le virus du voyage. C'est-à-dire que moi quand j'étais euh, tout petit déjà, mon papa parlait de partir euh, à l'aventure, euh, voyager et, et visiter d'autres pays. Euh, il nous parlait de bateaux, il nous parlait. Nous on n'y a pas cru, hein, et maman n'y a pas cru hein, non plus. Elle s'est laissée euh, laissé gentiment grider embarquer dans, dans l'histoire en disant que c'était juste une utopie et que ça ne se réaliserait jamais. Et combien, euh, on a combien de copains qui nous disaient « mais Vous allez partir, mais au bout d'une semaine, vous serez de retour hein ?» <rire> Mais non <rire> Ils ont été on surpris, tenu, bon. <rire> parce que ça a duré 16 ans, la plaisanterie. Ouais, alors, c'est vrai que euh, c est, c est, ça passait pour une plaisanterie, parce qu'ils euh, étaient quand même tout un groupe de copains euh, avec des bateaux, et, dont plusieurs partaient faire le tour du monde, mais ils ne sont jamais partis, au final. Euh, ils sont tous restés au port, ou en tout cas... Euh, on ne les a pas vus partir, on n'a pas eu de, de nouvelles. On a rencontré, malgré tout, au travers de ces voyages, des, des dizaines et des dizaines de gens. Mais qu'est-ce qui vous a euh, marqué euh, quel, quel est l'endroit qui vous a le plus marqué Quel est l'endroit où vous auriez envie de retourner Quel est un peu l'endroit ultime de vos voyages euh, euh, où vous aimeriez retourner Pour moi, principalement, ce serait Haïti. Indiscutablement. Un autre pays qui nous a bien plu, c'était le Brésil aussi. Brésil, malgré tous les problèmes qu'ils ont, euh, qu'ils ont eu, c'était quand même un pays très attachant avec des gens très attachants. Dans l'ensemble, on n'a jamais eu de problème là-bas, alors que des copains, par contre, ont eu de nombreux problèmes. Mais oui. on a eu la bonne étoile qui avait a sur nous et on n'a jamais eu de problème. Quelle est la, la, la chose la plus dangereuse que vous ayez vécu en bateau hmm. ben, les cyclones, oui. On en a subi quatre, mais comme d'habitude, on avait Beaucoup notre bonne chance. étoile qui veillait sur nous. Et on est passé à chaque fois, les cyclones se sont arrêtés avant nous et sont repartis après nous. Euh, on part à l'aventure, on part pour mais 20, 30 jours. un peu de, jours, un, de aussi, euh, En, en fait. mer, <rire> un peu de, de l'inconscience <rire> si on veut. Mais on part, bon, euh, puis advienne que pourra après, hein. chacun se débrouille. quoi. Une fois qu'on est parti, ben c'est parti. Le tout, c'est de larguer les amarres. <rire> oui, au départ, le tout, c'est de larguer les amarres. Je pense que beaucoup de gens euh, construisent des bateaux et se trouvent toujours une bonne excuse au dernier moment pour ne pas partir parce qu'il manque ci, il manque ça, il manque... Il y a toujours quelque chose qui manque. Nous, ça a été un peu notre cas, au point de vue matériel, qui manquait parce qu'on est parti. À l'époque où on est parti, euh, il n'y avait que le sextant pour se repérer. Les, les compas de relèvement, hein, GPS et tout ça n'existait pas. Mais il y avait bien d'autres choses qui nous manquaient, les radars, euh, puis bien d'autres trucs. Mais on est parti quand même. Parce qu'on a dit si on ne largue pas les amarres, on ne partira jamais. On est content de retrouver la terre. <rire> après, ah, on a trouvé. <rire> et après, quand on a eu quelque part, ben, on a même la satisfaction d'avoir trouvé la terre et puis d'avoir atterri quelque part où on voulait aller. La bonne étoile, c'est un peu notre marque de fabrique dans la famille. Imaginez-vous partir en mer sans GPS et sans réellement savoir où vous allez arriver. Pour le camping-car c'est un peu pareil, nous laissons toujours une grande part d'inconnu à nos voyages, c'est la part du rêve. Arriver dans un pays où on sait d'avance ce qui nous attend, les endroits où nous allons dormir, les restaurants où nous allons manger, ne nous intéresse que très peu. Nous avons besoin de découvrir par nous-mêmes ce qui se cache derrière la destination que nous avons choisie. Le slow travel, c'est l'esprit qui nous accompagne. Alors moi j'ai eu la chance de passer un moment avec eux au Brésil. On a, on a descendu toute, toute la côte depuis Salvador di Bahia jusqu'à Rio de Janeiro où on a passé quelques temps ensemble avant que je reparte sur moi sur un, un gros bateau de 17 mètres battant pavillon polonais fabriqué en Afrique du Sud et avec lequel j'ai mis 5 mois pour rentrer avant d'essayer de partir sur une expédition polaire qui n'aura finalement jamais lieu, euh, mais euh, mais voilà l'inoculation du virus était était là et puis après on s'est retrouvé en Guyane, on s'est retrouvé en Martinique, on, on a fait euh, on a fait des petits bouts de chemin comme ça ensemble et puis aujourd'hui ben euh, étonnamment on voyage tous en camping-car de manière totalement différente, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes envies et les mêmes besoins et puis surtout euh, ce qui se passe c'est que eux vont régulièrement au Maroc. Et nous, on y va de temps en temps, mais on n'arrive jamais à partir ensemble et à se croiser, et à se croiser dans, dans ce beau pays qu'est le Maroc. C'est quoi pour toi l'endroit le, le, Est-ce qu'il y a un endroit magique ou mythique au, au Maroc que tu apprécies particulièrement Bon, L'Atlas particulièrement. Hein. L'Atlas est très, très agréable, très, très ouvert. Les gens sont très cordiaux. Ils te reçoivent... Comme, je, comme si c'était la famille. Nous, la l'Atlas, on l'a traversé. Je ne sais pas si vous avez vu... Enfin, j'imagine que vous suivez avec attention mmh. euh, ah ben nos, nos périples marocains. Euh, et, et on a fait un, un choix de trajet euh, euh, un peu particulier, mais on a beaucoup apprécié. On ne serait pas passé. Qu Qu'est-ce <rire> qu que, qu que, qu que tu penses de la route qu'on a choisie euh, Je serais bah, pas allé. Je pense que pas beaucoup de camping-cars peuvent dire qu'ils seront passés par là. Euh, voir personne, ben c'est vraiment une piste euh, à ne pas conseiller. On peut y aller en été, mais alors à partir de l'automne, c'est même pas la peine d'y penser. parce qu'il y a de fortes chances que les gens restent en cours de route euh, et attendent des secours pendant un moment. Bon, en gros, je me suis fait un peu remonter les bretelles, comme on l'a expliqué dans notre vidéo qui retrace notre traversée de l'Atlas, n'y allez pas, ce n'est pas prudent. Et si nous nous en sommes bien sortis, il s'en est fallu de peu. Mais au fait, c'est quoi pour vous le camping-car La Liberté. On, on a la liberté, <rire> voilà. On, on a seul bon. une journée comme aujourd'hui. Dani voilà. a, a, a dit ce qu'il fallait dire. C'est la liberté. Ben voilà. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de voyage avec eux, ben si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Euh, Quant à nous, on va aller attaquer la côte de bœuf qu'on a mise sur le barbecue. Et conclure une bonne journée sur ces bonnes paroles. La côte de bœuf, c'est une spécialité de mon père. Généralement, il la prépare comme dans les churrasqueries au Brésil. Mais pour une fois, il m'a laissé faire parce qu'il ne croyait pas qu'on pourrait faire cuire les légumes et la côte de bœuf dans ce barbecue. Il a perdu son pari. Il est temps pour nous de nous dire au revoir, mettez un petit pouce en l'air et un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, nous répondons à tous les commentaires. Retrouvez-nous sur Instagram pour suivre nos actualités et nos stories, ainsi que sur Facebook où vous pouvez rejoindre le groupe Destination Camping Car. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.